pour t'abonner et être sûr de ne louper aucune vidéo. Alors, ensuite, tu peux aller dans les commentaires et tu verras qu'il y a plein de surprises pour toi. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on peut améliorer ses performances avec la dépolarisation Alors, parfois, que tu es sportif ou entrepreneur, peut-être que tu regardes cette vidéo et tu es en train d'atteindre aujourd'hui un plafond de verre où tu as envie d'aller beaucoup plus haut. Et quand tu le dis, bah, tu sens que tu as un peu de retenue à le dire. C'est pas naturel pour toi de dire Ok, j'ai envie d'aller là-bas, par exemple, j'ai envie d'être champion du monde ou champion départemental, peu importe chacun son niveau ou d'atteindre tel chiffre d'affaires et c'est pas naturel pour toi alors dans cette vidéo je vais pouvoir te donner deux points qui fait qu'avec la dépolarisation on arrive beaucoup plus rapidement à enlever les freins et que tu puisses te libérer pour pouvoir performer naturellement la première chose à faire c'est de comprendre que on est ici sur cette sur cette terre pour évoluer ok on est des êtres humains pas des fers humains pas des avoirs humains ça c'est la première chose à prendre en compte et donc à travers ce que je vais faire il bah, y a une partie de moi peut-être que je vais commencer à devoir aimer, accepter et développer. Je m'explique. Par exemple, avec une sportive qui a un niveau international sur un sport mécanique, eh bien, elle stagnait à faire des podiums en permanence et elle n'était jamais première. Pourquoi Quand je lui ai demandé « Ok, qu'est-ce que tu juges la première ?» Eh bien, la première, bah, elle est arrogante. Et du coup, ça faisait quoi Ça veut dire qu'il y avait un décalage entre mes pensées qui veulent être, euh, être championne du monde et mes émotions donc mon corps qui avait associé ouais mais si je dis à haute voix que j'ai envie d'être champion du monde et eh bien ça va faire un peu se la péter entre guillemets et du coup bah c'est mal et donc il y avait un décalage entre ce que je ce que j'ai envie d'être et les, mon corps et ce que je ressens par rapport à ça et donc le corps ne s'engageait pas dans l'action donc ça c'est la première chose donc nous on dépolarisant ça on a vu que le fait d'être, de dire à haute voix que j'ai envie d'être championne du monde, bah c'est ok si les autres me voient comme arrogant, et d'ailleurs c'est juste que je dis à haute voix le rêve que j'ai envie d'atteindre, et bien finalement, déjà juste en faisant ça, pouf, le corps s'est déclenché, et elle s'est autorisée à percer beaucoup plus haut. C'est important parce que parfois en fait tu vas avoir ton objectif, et par peur d'être jugé comme arrogant, eh bien tu vas dire, ah ben non, ben, je, je vais pas y aller, parce que si j'y arrive pas, les autres ils vont dire quoi, blablabla. Et pour ça, j'aime bien prendre l'exemple du tireur à l'arc. Prends un tireur à l'arc. Le tireur à l'arc, il est à x mètres de la cible, il tend son arc et vise quoi Il vise le centre de la cible. Mais est-ce qu'il est sûr à 100 d'atteindre le centre de la cible ben Non, il fait tout pour l'atteindre, mais euh, il n'est pas sûr à 100 En revanche, si parce qu'il disait ah ouais, mais attends, je vais peut-être pas arriver à, à aller au centre de la cible. Du coup, ok, je vais viser à côté de la cible. Ben forcément. Il aurait plus de chances d'aller à côté de la cible que au centre de la cible. Donc, toi, si ton rêve, c'est d'être champion du monde, champion olympique ou pour les entrepreneurs dégager tel chiffre d'affaires, bah c'est important d'être capable de l'admettre. Oui, j'ai envie d'aller là-bas. Et bah tant pis si certaines personnes disent que c'est un manque de modestie, tant pis si certaines personnes disent que c'est égoïste ou arrogante parce que moi, c'est mon rêve, donc finalement, je vais y aller. Donc, ça, c'est la première étape. Un, être totalement libre de dire que tu as envie d'atteindre ton objectif. La deuxième étape ensuite, c'est maintenant de se débarrasser des boulets du passé. Pourquoi Parce que bah on a chacun, chaque être humain, et c'est ni bien ni mal, c'est juste comme ça. Chaque être humain, on a vécu des expériences depuis tout petit par rapport à l'où on est né, où on est né, l'éducation que l'on a eue, etc. Et on a emmagasiné bah, là-dessus des choses que l'on a perçues plus négatives que positives. C'est-à-dire que si aujourd'hui je te regarde et je dis Qu'aurais-tu aimé qui soit différent dans ta vie Si tu me dis, ah bah mon papa, j'aurais aimé qu'il soit plus présent, ma maman, qu'il qu soit plus forte, etc. Bah hop, tu as créé en fait des charges émotionnelles. Ok, et c'est ok en fait, c'est tout le monde pareil, il y a... tous les êtres humains sont comme ça. Sauf que ces charges émotionnelles que tu as pas résolues dans le passé, c'est-à-dire que si je te demande que, euh, est-ce que tu aurais aimé qu'il y ait des choses différentes dans ton passé, tu me dis, bah oui, et bien du coup, tu as créé quoi Une émotion, tu as créé une décala... un décalage entre ce qui a été et ce que tu es aurait aimé qu'il soit. OK Et ça en fait ça va créer quoi Ça va créer une émotion ce décalage dans tes perceptions entre comment la vie a été et comment tu aurais aimé qu'il soit, ça va créer un décalage dans tes perceptions qui ont créé une émotion. OK Et cette émotion va occuper de l'espace et du temps. Chaque charge émotionnelle occupe de l'espace, du temps et est soumise à la gravité, c'est-à-dire que plus tu as des charges de culpabilité, de tristesse, d'impuissance, lié à ton passé, bah plus bah, tu vas sentir que c'est lourd au quotidien euh, et bah, tu vas sentir que tu es freiné par quelque chose. Et du coup, avec un sportif qui à chaque fois perdait un championnat du monde en vétéran, eh bien, simplement en venant équilibrer ses perceptions par rapport à un événement du passé et écouler la charge négative, bah, on a enlevé le bagage. Lui, s'est senti beaucoup plus léger et derrière, bah, il a réussi son rêve d'être champion du monde simplement après 6 semaines de travail ensemble alors qu'il a fait plus de 2 ans de préparation mentale classique. Donc voilà, pour résumer cette vidéo, la première chose c'est 1. Sois sûr que c'est facile pour toi d'admettre tes rêves et tes visions. Euh, Est-ce que ton cœur te dit sans peur, sans culpabilité par rapport à ce que les autres vont penser et de, de débarrasser de tous tes bagages du passé ou du moins d'un maximum pour voyager de plus en plus léger